Comment couper un tuyau de cuivre Couper correctement un tuyau de cuivre en plomberie est important pour effectuer des raccords et dérivations. Que ce soit du cuivre écroui ou recuit, la coupe doit être nette, bien droite et propre. L'outil indispensable pour cela est le coupe-tube. De nombreux modèles sont proposés sur le marché. Certaines de petites tailles permettent de travailler dans des endroits exigus, comme ce modèle qui permet des coupes sur des tuyaux de 6 à 16 mm de diamètre. D'autres encore moins encombrants, simples ou à cliquer, permettent des coupes sur des éléments d'installation existantes et donc des tuyaux à poser sur un mur. Pour cet exemple, j'utilise un modèle de coupe-tube idéal pour le travail en atelier. Je vais donc découper sur cette longueur de tuyaux de cuivre écroui de 14 mm de diamètre une longueur de 33 cm. Je trace donc cette mesure avec un crayon feutre. Je positionne précisément la molette du coupe-tube sur le tracé effectué et je tourne le bouton d'avancement du chariot de blocage jusqu'au contact en serrant légèrement. J'effectue un premier tour complet du coupe-tube tout autour du tuyau. A chaque tour supplémentaire, et il en faudra plusieurs, je serre un peu plus le chariot de blocage en tournant le bouton. Et je répète l'opération jusqu'à la rupture du tuyau. Ceci fait, la coupe est nette et bien droite. J'utilise maintenant les bavureurs du coupe-tube. Pour éliminer les micro-bavures qui peuvent se trouver à l'intérieur du tuyau, sur ce modèle, c'est une lame d'acier triangulaire repliée sous cupe tube. Je déplie la lame et je l'introduis dans le tuyau. J'exerce une légère pression ainsi qu'un mouvement de rotation pour éliminer les micro-bavures. Mon tuyau est maintenant prêt à recevoir un raccord. Ici, un coude à souder à l'étain. Ou bien encore là, un raccord rapide